Bonsoir, bonsoir à la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. C'est une information capitale. Voilà. Et le poutiste Mamadi Dumbuya, il paraît qu'il est quelque part déjà à Cancan. Et si vous voyez aujourd'hui, euh, le gouverneur, les gens de la, de la, du, de la préfecture étaient motivé ce matin Kankakalu kakalu Mmeh, Mamadou Doumbouya est déjà dans la cité Nabaya il est caché quelque part voilà, je ne sais pas moi je vous ai dit c'est une petite personne et il est allergique aux critiques et vu les mouvements les jeunes ont brûlé sa photo donc euh, Mamadou Doumbouya qui cherche à rassurer selon nos infos et nous sommes en train de vérifier si vraiment le poutiste, parce qu'il a peur, il se cache. Il n'a pas le courage d'annoncer. L'armée n'est pas avec lui. Il n'a pas cœur d'annoncer que oui, il doit aller à l'AB ou il doit aller dans telle préfecture. Ils le font de, de façon clandestinement. Ils sont en train de distribuer de l'argent actuellement pour organiser une grande réception pour lui. Donc, euh, Mamadi Doumbouya, nous sommes déjà au courant. Je t'ai dit, c'est le général 5 étoiles. Voilà, Même si tu pars dans la douche, moi le général, je suis au courant. Mamadou Doumbouya, il paraît qu'il est caché quelque part. Le matin, le gouverneur avait demandé à rencontrer les jeunes de la ville. Ils ont boycotté cela. Donc c'était un peu chaud. Hier nuit, vous avez vu des patrouilles de la gendarmerie, plusieurs pick up C'était pour faire des études de terrain. Nous sommes au courant. Et quand vous regardez dans la ville de Kanka aujourd'hui... Il y a beaucoup de militaires. Et c'est pourquoi je vous avais dit, l'arrestation du jeune, c'était du tap à l'œil. C'était du tap à l'œil. Même, euh, ils ont limogé quelques chefs de quartier. Ils ont limogé quelques chefs de quartier. Tout ça, ça faisait partie du jeu. Parce que ceux-ci ont pris beaucoup d'argent avec eux. Eux, ils les ont dit que non, nous pouvons sensibiliser les jeunes. Mais ils ont vu que jusqu'à présent, Cancan est déterminé. Kankan n'est pas prêt pour Mamadi, Kankan n'est pas voilà, dans la trahison de Mamadi Doumbouya. Donc nous sommes au courant déjà, il est caché quelque part, Mamadi Doumbouya est caché quelque part, ils sont en train de négocier avec les jeunes pour organiser euh, une réception pour que les gens disent « Oh, Kankan est avec Mamadi, nous sommes déjà au courant, nous sommes déjà au courant ». Donnez de l'argent, envoyer des délégations de Conakry, allez-y remplir la ville de Cancan. Mais Mamadi, tu vas partir. Là, il m'a dit, les Guinéens ne veulent pas de toi. Maman dit, il te il te sait Votre plan de dire que vous allez faire comme là, ça na compte, compte ça ne marchera pas. Maman dit, non, il y là qu'à coup d'état qui est présenté là. Moi, je me là. Et les bandits et nuls nous n'y a croyez. Qu'on a, quand qu qu qu qu il y a un si, qu'on bro croise, qui est la Guinée Masay. Non, tu n'as pas la maman dit. Non, Fiwanifeu. Non, Wani. tu as dit devant tout le monde tu ne seras pas candidat. Tu as dit que tu vas organiser des élections dans 12 mois et dans 24 mois. dit tu vas organiser les élections, là, tu vas partir. Mais dire que tu vas faire comme Maman dit si tu veux, il faut partir. Si tu veux, il faut partir en France. Mais dire que toi, tu vas... Je vous ai déjà dit vous êtes en train de vous fatiguer. L'UFDG ne va pas accepter, le RPG ne va pas accepter. Vous voulez faire la force, faites la force, mais ça va se retourner contre vous, dit. Je te dis, tu es allergique. Tu vas... Oh, le, eh, MSP, on vous informe maintenant. Mamadi est caché quelque part. Il est caché quelque part. Parce qu'il ne peut pas annoncer pour aller. Il ne peut pas annoncer pour aller. Depuis que la ville de Kanka, ils ont brûlé sa photo. <rire> Allah, le bandit n'a pas accepté. Il n'a pas digéré. mamadi. <rire> il a via Rudo Barabé. Vous-même, vous avez dit aux gens de kankan. quoi mamadila, Koka ka mamadila Diane, alo alka prezal fa la dianye nyamika. Eh, mamadila doka dianfalike. Mamadika vialifo. Mamadika Kokronike, krokronike. Mamadila kwa ka doktor dianye, kankaka, ka lam maloya. Mamadila ka manka kadron la maloya. Mamadila manka walitou lam maloya. Bill Gates. Ante mamadiko bi, ante mamadiko sini. Mamaditae kambere bayali. Mamadila kwa manka luma deme bi, amana maka luma deme sini. Mamadila kwa kune makara le Les planteurs aujourd'hui, c'est n'est Ils sont en train de pleurer aujourd'hui. en Donc Donc... Ça, selon l'information, il est caché quelque part. Co-président. <rire> hein? Non, mais je vais demande, Mamadi Doumouya, c'est quel genre de président Toi, tu dis que tu es président de la République. Tu pars à Cancan, tu te caches. Tu demandes au gouverneur, tu demandes au préfet, tu demandes au maire, tu demandes aux jeunes de la ville que de organiser quelque chose de grandiose pour toi. Vous êtes en train de distribuer de l'argent pour qu'on puisse dire « Ah, voilà ce que nous, on est en train de dire. » que les gens ne t'aiment pas, Kankan, ils ont brûlé ta photo, tu veux nous tu veux nous défier, il faut partir. Quand tu veux nous défier là, il faut nous défier parce que la l'agneau sera sur avec le barana diadoyor. Alé barana diadoyor. En tout cas, tataiko kasanye diamino santé bi Mamadi. En tout cas, Africa pau, ça comme Mamadi. Donc la famille, c'est l'information partagée dans tous les groupes le putiste, il paraît qu'il est caché quelque part. Aux alentours de Kankan, aujourd'hui les, les gens de Kankan ont boudé la rencontre du gouverneur. Depuis hier nuit, les ressortissants de Kankan peuvent témoigner. Il y avait des pick up il y avait des patrouilles. C'était pour sécuriser la ville de Kankan. Quoi que vous fassiez, Mamadi, Moluctena Khalifa, Mamadi. Parce que Ali Kako Koronke, mais Hankrimay, vous êtes là aujourd'hui c'est pas vous qui venez de quitter eh, en Turquie dans ces deux jours. Quand il y a un président de la Fakonde, il y a un président vous pensez que les gens sont bêtes. pas c'est pas Mourissana qui disait que non, ils vont aller chercher le président de la Fakonde. Alors, il y a un président de la Fakonde. Il y a un président la Fakonde. Mais ce n'est pas, pas Mourissana qui parlait de ça. Donc, il y a la Fakonde. Quand il y a un président de la Fakonde, il y a un président de la Fakonde. Quand Djamaye le Doumagne quoi? Mamadi, Djamaye le Doumagne. Djamaye, Abraham Djamaye là, le quoi? Mou tafle, eh, Mamadi, Mamadi, ou le Doumagne quoi? Mou le tafle, eh, Mamadi, Kofo aye Djamaye, Mamadi, Kofo allié bon. Donc, c'est l'information du poutiste. Comme il a fait pour Zerekouré, il veut encore faire une surprise. Sinon, il y a longtemps, tu avais dit tu allais partir à Kankan. Eh! le petit comme Mamadi, Atena Benali Borofeu, Ika Ko Kokemol Kiko. vous avez bien fait de bouder la rencontre du gouverneur, ce n'était rien d'autre. C'est l'arrivée du putschiste Mamadi Doumbouya dans la cité. Avec allez temps de vous Mamadi de Hein Mamadi. Ni moi et Kassola, ni Mankakad, ni Mankakad, ni ni ni Mankakad, ni Mankakad, ni Mankakad, ni Mankakad, Mamadi, ni ni Mankakad, manka, manka Kadamina sila Bilgetma. anya Damina oma, ana kadru Ni kriyafko ni mo lamale ya ni kankaka dèn lila malayane. Eh, ilenani mo ane ken sababuye ceux qui sont battus. Kako beke kile kafintiye. Eh là kakaoula malika. Kodo koko kile ko. Kile boni sa malika bé maman dit. Ah? Il est présage qu'on est 95 en B. Yaka kakaoula malika. Kodo koko kakileko mamadi. Kile boni sa malika bé maman dit. f en en quand le capte il Mais son mouvement. Te. Momo, Naslana Alagnanis la malé. Ika, Miker, mm -hmm. il m'a coupé en taquet. Maradolier Allah folla. Quand les mamadiers, eh, Asinita abonita, bon C'est même pas où j'ai mis là. Quand l'apprenti les mamadiers, As Adonita à bon état. Mamadi. Mon sitifet, mamadi. Et bravo, mamadi. Mon sitifet, mamadi. Mon sitifet. Il a coup couronné bravo mamadi. Il a kodjuke wole barawara mamadi. Il a kodjuke wole barawara mamadi. Il a kodjuke wole barawara. Il a danatimi mi wole barawara. Elena kanna mo baluta, kana mo balta kalubla kasola. Yaka kana mo bal lamulo ya. Ele ma bossama kabeu. Alule ke kifenye docteur Diane. pas a lettre sura sulkuna. Alou le ken il a sababouye. Dankatanu ko, kule na kokama ul lamulo ya. Ko mamadi ko nyamou retetre baro, ko mamadi ITCBI. 14000 personnes ibra Bella c'est fonction publique engreté ce n'est qu'là lou be kasila troya bra molbo mominu trem e brokronu mademena ibara Bella maloya fental borobi brocolo fental bor il est de ces fanan on m'a dit do berteu il koko mo lui qui fait mo kakan ka qui fait était présent fa kone bouyana comme mo lui qui il était présent fa kone il a sababu bon dia grâce au présent fa il iken feñe tu étais dans la légende, il m'a nakakou de Tu étais dans la Légion française. Tu n'es pas venu faire un coup d'état. Mais ceux qui t'ont pris, qui t'ont lavé, qui t'ont nettoyé, maman dit, ils kakojou que où l'est là. Et l'ennemi qui kafa qu'au justice, il est qu'à mal foi. Tu as tué des gens. Le 5 septembre, Sulu, moi moi si malo Il est que tu sariadjou m'a falla malu yéna maman dit. Il est que toi sariadjou m'a falla la kalu yéna. Ko ko anu dam kumbiri ko kambla iloko alosa. Anko tant kumbiri nadi iloko alosa. Ina nyama be. Il doit ne sur la Tu te dis que tu es président. Toi, tu vas à la canca, tu te caches pour aller à la canca. Tu ne peux pas annoncer une semaine Mais il dirait que c'est pour tromper les gens. Mamadi, Je finis, quoi t'en abena, ni qu'on a qu'à m'ol deux fois. Mais qui toi, Djuman Koka. Parce que ce qui est dans ta tête, tu as peur aujourd'hui, Mamadi, de quitter le pouvoir. Parce que tu as tué le 5 septembre. Tu as trahi le président Fakonde. Mamadi, c'est pourquoi tu veux t'accrocher. Andy Sama. Il faut t'accrocher. Andy Sama qui l'a fri. Et le la Guinée Soura regarde déjà, force spéciale. Ça a été créé pour lutter contre les terroristes qui taquent bla Okuna. Et tu as détruit cela, Mamadi. Tu as détruit les forces spéciales. Combien de milliards ont été investis dans les forces spéciales et toi les formations, tout, tu as tout détruit pour ton propre service. Aujourd'hui, regarde, on disait non, c'est le combat, c'est la démocratie. Où est Elaysele Lui aujourd'hui Où est Sidia Touré Il y a un homme qui a été dit, il y a un homme qui a été dit. Il y a un homme qui Il y a un homme qui a Il y a qui a Hein? Monsieur Oye Vogelu, Damarulu, Docteur Kassorilu. Alors il a koudankalé moulou moluko. bon tout groupe Kareu lakana ka RPG créé Entredi dit niaye Mais ka tout groupe Ka kou beka linyen Ka fem beka linyen Alou yena ka moulou la moulou Ka dankal anko Ka viafo moulou nyane. Kono kalini prizal Fakonele ben ouma Moulou le niaye Alla viafo au Alla viafo au baraba Wati bekato viafo la moulou nyané Wati bekato viafo la Mouvia Fouillot. Mouvia Mouvia Fouillot. fait bien. Hein? Mouvia fait sini. Et vous continuez toujours à tromper les gens. À mentir matin, midi, soir. Et vous voulez que les gens vous aiment. Comment ils vont vous aimer Dans la démagogie. Damaroule Kamoukala. Docteur Diane Kamoukala. Aloule Naraïssi, la justice. De quelle justice, mamadi De quelle justice Les gens de Kankan, al qu'il n'y nalka pas d'autre chose, ils sont en train de négocier pour parler, aller au jaune. Voilà, Alad Sabari, mamadibarana Même pour voyager, il a peur de voyager. Même pour monter dans l'avion, il a peur. Parce qu'il s'est dit à tout moment, on peut le faire descendre. Parce que le mec, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas Mais il est a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas qui fana aluson, kabodia ora m'a dit? Ika l'on kite mou, mou l'outil febi, kia ke Eh fanka, Alakirena la kerena masa e fanka le toleide, mou si te toleye, fanka malu brawa, kadafi lou brawa, fanka ma balou, fanka yetremona, sadam sen lou, fanka trémona, so ra si al barbaroua. Donc kao fou masaya, ya o le toleye, a la fanka o le toleye vous cherchez à vous plaire. Nous, on est venu. Ali Bassan était très flamme. Ta famille à Kankang, vous êtes en train de construire trois cours. L'argent que vous avez donné. Mais moi ça me dit rien. C'est ni Mais tout ça il Mais il a Kenya eh Moi, ça m'est égal, c'est normal. Mais pas, want, Monsieur, le il n'y a pas Il Et tu continues encore, quand il Engra, a du lombali un grain, puisque c'est le a Président Fakonde, la Masaya Mikro, Ikenifinion Oulero, Kita Kibla Le Groupe Mifariani, Force spéciale, on t'a mis sur ça. Toi, tu viens faire le coup d'état au président Fakonde. Les gens sont maudits. Toi, tu es tombé du ciel. Tu as été voté. Et on doit te regarder comme ça. Détruire nos élites, Humilier les gens. Il y a qu'un hein? cadre, le docteur Dianil. Et quand tu poussé à Léo. Grâce à eux. Parce que c'est eux qui ont accompagné le président Fakonde. Bambaro. Même Kouramitre dit là, au Bekela, à Il est babou, qui est la force spéciale. On dit, hey, tu n'auras jamais raison sur le président Il faut monter, tu vas descendre, tu n'auras jamais raison. Tu veux récupérer la base du RPG. C'est ce que vous voulez. Tant que nous, nous sommes là, ça ne marchera pas. Allah au Quand nous, nous nous sommes maudits, on va t'accompagner. Parce que tout ce que tu as envie de faire aujourd'hui, une fois que tu as la base du RPG et quelques Grecs en forêt, c'est fini. Mais je te dis, les forestiers conscients, ils commencent à se réveiller maintenant. Tout le monde est en train de faire une prise de conscience. Au départ, tu pouvais mentir. Mais avec le temps seulement, ils ont compris. Même les jeunes forestiers qu'on a utilisés pour faire le coup d'État, ils sont où aujourd'hui Où sont les Lama Où sont les Mouribaba Ils n'ont plus confiance à vous. Je vous ai dit, Mamadi, c'est un profiteur. Et c'est comme ça il a trompé les cadres malinqués. Ils les ont menti que le président Fakonde est condamné. Qu'il ne fera même pas trois mois, il va mourir. Mais aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu de tout puissant, le gars toujours en vie, en bonne santé. Maintenant, vous avez peur. Vous n'arrivez plus à dormir. Quand vous envoyez vos ministres en Turquie. Vous pensez que les Turcs ont affaire à des bandits, à des voleurs comme vous Vous écoutez Que vous allez rapatrier le président Fakonde. Al Talire Voilà, Wallah, N'organisez pas des élections et foutre le cas. Continuez à vous attaquer à Sidia, à à nos cadres, que vous allez avoir la paix. Vous pensez que les Guinéens sont bêtes toi, tu es qui Qui a voté Tu as quel niveau Tu as quel savoir-faire À part tuer, tu as tué combien de Guinée le 5 septembre Où sont les corps Tu as dédommagé qui Toi, tu vas venir, non, c'est toi qui peux. Tu as quel savoir-faire Tu as quelle relation Depuis que tu as au pouvoir, tu es sorti de la Guinée, aller dans quel pays Pour signer quoi pour la Guinée Vous avez signé quoi depuis le 5 septembre jusqu'à nos jours 5 septembre 2021 jusqu'à nos jours quel contrat vous avez signé Tout ce qui est là, c'est le contrat du président Fakonde. On est en train de travailler. On est en train de travailler. Les Guinéens sont en train de mourir de faim. Pas d'emploi. 14 000. Simandou, 11 700. Les gens meurent de faim. Vous, vous êtes là. Les contrats signés. On est en train de travailler. Jusqu'à d'autres même vont prendre euh, des photos en, en, en, en Zambie pour montrer que c'est que, que le pont de Kabélé. Mais ce que Dumbuya a fait là, montrez ça aux Guinéens. Au lieu d'aller prendre des photos de Zambie qui ressemblent, mais qui n'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes. Non, non, non, non, non. Il y a une grande différence. Le pont que vous avez montré en Zambie, là, et votre soi-disant co échangeur Le président Fakonde a fait la pose des pieds. Oui, vous, vous êtes venu tout accélérer. Quand on accélère les choses, oui, on, on fait très mal. Donc, vous avez mal fait. Un coin comme Kagbele avec l'embouteillage, tout. Vous avez vu Passerelle, c'est ce que vous avez fait. Et après, quand on parle, on dit non, on sabote, on ne sabote pas. Voilà. Tout le monde sait actuellement la partie de Kabélé C'est très peuplé. Donc, si eux, ils viennent bâcler un contrat, vite, vite faire pour dire non, qu'on dit que c'est eux qui l'ont fait, eh bien, le résultat, vous devez assumer les conséquences, les critiques. Vous devez accepter les critiques. Donc, n'allez pas prendre des photos de Zambi pour venir nous montrer que ça se Non, non, non. Ça, se, ça peut se ressembler, vous, vous voyez l'or, il y a le faux, il y a le vrai, c'est comme ça aussi. Il y, a le, il y a le faux, il y a le vrai, mais quand tu touches le vrai, voilà, tu apprécies, il y a le faux aussi. Donc, euh, c'est l'information capitale qu'on vient d'avoir, voilà, que le bandit, le poutchis Mamadi Dumbuya, il est caché quelque part aux alentours de Cancan, -Can. ils sont en train de négocier depuis hier nuit, même les ressortissants de Cancan -Can peuvent témoigner cela. Il y a eu des patrouilles partout, et il y a beaucoup de militaires dans la ville actuellement, parce que <rire> le Poutis, il a peur. Voilà, le Poutis, il a peur. Il s'est dit, à tout moment, à tout moment, on peut taper sur lui. Donc, euh, ils sont en train de négocier comment les jeunes vont sortir, comment les gens vont sortir, ils sont en train de mettre les choses en place. Comment, voilà, ils peuvent montrer, essayer de nous défier pour dire, voilà, vous avez dit, non, il n'est pas aimé, il n'est pas... Je vous ai dit, il est allergique aux critiques. Il est allergique. L'un des premiers abonnés, super fan de, de nos pages, c'est Mamadou Doumbouya. Quand il se couche, ce n'est pas RTG, c'est pas Bar Café ou Film. Non, c'est nous. Parce que c'est nous qui montrons tout. Là, il s'assoit. Eh non, mais ils nous ont eu des... Eh, ils ont brûlé ma photo. Eh Moi, je viens de Kankan. Depuis le 5 septembre, je n'ai pas mis pied à Cancan. Hein? J'ai été euh, dans telle, telle telle ville. Donc, il faut que je défie ces gens-là. Maman, il faut partir. Allah m'a mis Allah m'a mis fait la suracie de Yokourazisoro là. de. nous sommes là-bas. Quand la là-bas. Quand nous là parce que Mamaduko a braqué Conrofri, a braqué Nyabai la Gnekaloum, a braqué Troya la et la Gnekaloum. Eh. Qu'il est bafanakokou Katankoum. L'armée guinéenne, allez courage sur. Allume au ma Alama, Alama, Mikrakoula banni, fe fe fe fe fe fe fe feu. Mamaduko a banni Allez courage soro. C'est pourquoi moi j'aime former pour vous dire qu'il est déjà là-bas. Donc les gens sont fatigués. Mol bras, toro, Troya bra mol bo. Soracilla tournant douloué. Ça dit vous êtes militaire, vous partez en guerre pour sauver la nation et c'est le moment pour vous aussi. C'est le bon moment pour vous aussi de profiter de l'occasion. Hey, moi mi keta qu'elle a. Alphonse Tord, doigt où le quétalien. Quo a, quos sorací fa que ça. Qua ka laginé békonair. Albera tumai. Eh monte, tumai tonyiwa tefola. Malgré que, ka ka ki sekrem la dadi skuno. Ah? Mais toujours, pour nous, c'est pire que même pour les DADIS. Ça là, le CNRD là, ils sont pires que le CNDD, les DADIS. Parce que le CNDD, eux, ce n'étaient pas des narcos. Mais nous, le CNRD, ce sont des narcos. C'est ça le problème. Il y a la différence. Eux, ils ne veulent pas partir parce qu'ils savent. Mais le CNDD, ils ont organisé, ils sont partis. Donc, on euh, y mamadi Doumbouyako, yakko alama mekla akola Bagne, alama alama akko sonoyala ka nambara bankuna troya katroya mi me bankuna kata kabo ankuna parce que al te fosse ma kakemol Troy. al te fosse ma foka kakemol troi donc partager l'info pour que les soldats patriotes mol yalo parce que depuis hier les gens ne savent pas ce qui se passe dans la ville de Kankan et que le gouverneur était tellement euh, excité pour dire, les gens de venir, ils vont donner de l'argent aux jeunes pour faire certaines choses. Donc, Agno euh, Bekram, merci à tout le monde. Le combat continue. À ce soir pour d'autres directs. C'était l'info capitale de Poutiste. Voilà, on ne sait pas s'il a quitté ou il est déjà aux alentours de Cancan dans les camps militaires. Pour en train de préparer la réception dans la ville de Cancan. Nous ne savions pas les motivations de son voyage à Cancan. Mais ce qui reste clair, il a eu mal quand même. Dans ces deux jours passés, ce que Cancan lui a montré, il a vraiment eu mal. Les gens de Cancan surtout, brûlaient sa photo. Le bandit, vraiment, il s'est senti mal à l'aise. Il, il, il y a des groupes qui sont en train de le mentir que non, il est aimé. Vous avez vu, ils ont limogé combien de chefs de quartier Trois chefs de quartier. Je vous ai dit, « Maman dit, « N'a qu'à dénayé, « Yé, kankamoumé, ben limogé. »« Et moltifè, maman dit. » Tous ceux qui sont là aujourd'hui, là, dit, ils le font par semblant. Maman dit, moltifè. Maman dit, Mama dit, « encore a maman dit. « Et tes la les gens ne veulent pas de toi. » Il ne faut même pas forcer. Il ne faut même pas rêver que toi, tu vas faire comme a Conté, devant nous ici, Mamadi. dit. Toi tu vas venir tu mets ce au dehors, tu mets au tu mets le présent de au dehors, que toi tu es béni. Tu viens avec des mensonges, co-corruption, co-gabégie, co-instrumentalisation, co-pauvreté, je ne sais quoi. Et toi aujourd'hui, c'est tout ce que tu es en train de montrer, on a vu dedans. Ça ne marchera pas pour toi. Il ne faut même pas essayer. Si tu voulais vraiment avoir la paix. Et que les gens négocient pour toi pour partir. C'était d'organiser des élections et foutre le camp. Mais dire que toi, tu vas venir tromper les Guinéens. Eh, on a dépassé l'époque là, maman, dit. Tu n'as pas vu Vous avez tout fait, ça ne marche pas. Vous avez tout fait, vous êtes monté, ça ne marche pas. Qu'on moi là, les gens ont faim, dit. Démagogie, là. Ah, les ponts. Ce que le président Fakonde a commencé là, que vous, vous êtes en train de terminer. Vous pensez que c'est ça qui va enlever la faim Qui va donner de l'emploi aux gens <rire> Et t'a carrément. Voilà, et